L'élection présidentielle, ça c'est fait. Les Français ont décidé de laisser Emmanuel Macron à l'Élysée pour les cinq prochaines années. Et maintenant, qui pour Matignon Qui pour euh, le nouveau gouvernement Ça, ça va dépendre notamment des résultats des législatives de juin prochain. Qui voulez-vous voir à Matignon Vous appelez le 39-21. On va être dans un instant en direct avec Kérima. Et puis on est avec Sylvain Maillard, donc député à l'REM de, de Paris, et Hugo Bernalicis, député à la France Insoumise du Nord. Il y a un sondage Opinion Way pour euh, CNews à Europe 1 hein, qui dit que 63% des Français veulent une cohabitation. Ça vous étonne, Sylvain Maillard, au lendemain de la présidentielle C'est assez euh, logique, au fond. Euh, ceux qui euh, n'ont pas euh, vu leur candidat gagner l'élection présidentielle se disent, au, au fond, il euh, y a peut-être euh, une deuxième chance, mmh. et donc souhaitent une cohabitation. Moi, je crois que les, les Français vont, comme ils l'ont toujours été, donner une majorité au président élu, quel qu'il soit. Et je crois que ce dont on a besoin, c'est avant tout sur un projet qui est très clair, qui est porté par le président de la République, qui a été choisi, qui a été en tête au premier et au deuxième tour. Moi, je leur dis, j'entends beaucoup comme si on devait baisser la tête. Il a gagné, il a gagné sur un projet clair, avec une progression de voix entre 2017 et 2022, tout en ayant au deuxième tour une ouverture vers tous ceux qui n'ont pas voté pour lui, avec ce que nous avons parfaitement entendu, l'urgence du pouvoir d'achat, des accélérations oui. dans le projet que nous portons, des urgences climatiques, il faut que nous ayons plus vite. Et ça, il l'a parfaitement entendu et intégré dans son projet. – Hugo Bernalicis, euh, député de la France Insoumise, c'est vrai que c'était étonnant cette prise de parole de Jean-Luc Mélenchon, il dit le président le plus mal élu, euh, c'est pas vrai si, c'est vrai, depuis 1969. Bah, si, si, euh... c'est vrai. En nombre d'inscrits, en, de, de, en fait, en valeur absolue, en nombre de voix euh, qu'il a fait si, c'est tout à fait vrai. Euh, et d'ailleurs, il a fait moins a de voix, de... il bah, a fait sûr, moins de voix sûr. au deuxième tour euh, cette fois-ci euh, que la fois d'avant. Donc euh, Marine Le Pen a progressé. Bon, Bravo, un succès politique. Juste dessus, vous qui vouliez faire un barrage à l'extrême droite, avoir le, le deuxième si... tour que vous vouliez. 38% des inscrits, il est élu avec 38% des inscrits. Oui. Euh, ceux qui ont fait moins bien, Georges Pompidou, Jacques Chirac en 81, et François Hollande. — Ah !— Non, mais je, vous, je... Juste... Non, mais ce procès en illégitimité... Je vais vous laisser parler, pardon. Ce procès en illégitimité, je pense que c'est une mauvaise... Mais... Une mauvaise... Une mauvaise attaque sur la démocratie. — Mais non, c'est pas une mauvaise jamais, attaque. — Jamais... Et moi, je vais vous dire un truc. Jamais j'ai fait une, une attaque contre l'illégitimité de, de, de, de vous, les députés de la France insoumise. — Ah, été, tout le temps. Et, — et Jamais. Temps, jamais. Jamais, jamais pas, hein. je me suis permis de dire que vous êtes illégitime. Vous avez été élu dans vos circonscriptions en 2017 avec souvent 20%, moins de 20% des inscrits. Mais vous êtes légitime parce que vous avez été choisi démocratiquement. Mais Hugo je, on ne comprend pas cette attaque contre les institutions. On perd les élections, donc c'est illégitime. La France Mais insoumise oui, oui, reconnaît que... la, la victoire de, de Emmanuel Macron. Oui. Oui, d'accord. Non mais euh, faut... ben, parfois oui, les oui. choses, c'est bien de les dire aussi. Bah il a gagné, mmh. je, je vous oui, D'accord. Bah, euh, oui, oui. euh, D'ailleurs on est suffisamment en colère et déçu du résultat mmh. du premier tour et de sa victoire au deuxième euh, pour euh, effectivement reconnaître qu'il a, euh, qu a gagné. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il a gagné l'élection présidentielle, il aura le gouvernement et qu'il aura la majorité à l'Assemblée nationale. Non. Et c'est là tout le sens de, du troisième tour euh, qui s'annonce là. Parce que l'analyse que nous faisons, euh, c'est que si le bloc populaire, les euh, un peu plus de 11 millions de voix euh, qui se sont portées à la gauche de l'échiquier politique, euh, restent unis est soudé pour ces élections législatives et que tout le monde se redéplace pour aller voter, alors oui, nous avons une possibilité d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Et pour revenir sur l'illégitimité d'Emmanuel Macron, il faut quand même le dire, je ne crois pas euh, qu'il ait fait 100% de vote d'adhésion au deuxième tour. Même au premier tour, je ne suis pas sûr qu'il ait fait 100% de vote euh, d'adhésion. Il a siphonné la droite, ça on l'a bien vu, il y a un vote aussi réflexe dans ce climat euh, de guerre euh, d'une partie de cet électorat. Donc euh, il faut mesurer un peu plus euh, spécifiquement euh, les choses. Et par exemple la retraite dont nous allons parler après. Tous les sondages d'opinion montrent que la retraite à 60 ans que proposait Jean-Luc Mélenchon et qu'on continue de proposer pour qu'il soit à Matignon et qu'on puisse le mettre en œuvre recueille une très large majorité dans les sondages d'opinion dans le pays. Et c'est pourquoi nous sommes les plus légitimes à gouverner ce pays, bien qu'Emmanuel Macron ait effectivement gagné sous la cinquième avec un scrutin à deux tours qu'on connaît bien et 12 millions d'abstentionnistes. Je, je rappelle juste une chose, c'est intéressant de regarder dans le détail. Là, Hugo Bernalicis affirme des choses que nous contestons. Par exemple, 57% des Français l'ont dit avoir voté, pour, au deuxième tour, hein, mm. pour voter pour Emmanuel Macron, 43% ont dit « j'ai voté pour Emmanuel Macron, mais contre Marine Le Pen ». C'est exactement l'inverse en 2017. Donc on a vraiment une progression de l'adhésion à, à, à Emmanuel Macron, contrairement à ce que vient de dire euh, Hugo Bernalicis. Bon, sur, sur, le, sur le projet, et peut-être c'est ce, ce qui va enclencher la suite de notre conversation, nous, on pense qu va, que les Français vont donner une majorité, c'est assez logique, une majorité pour porter le projet qui a été choisi pendant cette élection présidentielle. Moi, je reconnais, c'est bien normal, aux oppositions, de tout faire pour gagner les législatives. C'est assez logique. Mais imaginer euh, d'élire un mmh. président de la République, pour le un président imaginez. de la République, pour derrière ne euh, euh, pas lui donner les moyens de mener, euh, de mener une, une politique, honnêtement, ça me paraît assez illogique, et, et ah, ça n'a jamais été le cas nous ah, ce, de, ce serait dur pour ans. vous, Jean-Claude. nous a appelé, bonjour Kérima, vous avez 40 ans, vous êtes chargée de communication, vous habitez Paris. Oui, tout que... à fait. <rire> bonjour, merci bonjour de nous avoir appelé au 21. Vous savez ce que je vous propose euh, Parce qu'on a parlé, on a parlé, on a parlé. Du coup, là, on doit écouter la publicité. Ensuite, il oui. y, y a le rappel des titres, toute l'information, tout ce qu'on doit savoir. Et je vous reprends juste après, vous êtes d'accord Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Eh ah, bien bah, parfait, plaisir partagé, à tout de suite midi Romain Des Arbres. Il est 12h30. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous sur Europe 1 dans Europe Midi. Le débat reprend dans un instant tout de suite. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec vous, Guillaume Buant. Bonjour à tous. Après la présidentielle, place aux législatives. Donc, l'ex-candidat et écologiste à la présidentielle, Yannick Jadot, s'est dit favorable à une coalition de toutes les forces de gauche, mais estime que derrière l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, ça ne marchera pas. Et pourtant, les tractations vont bon train puisque la France insoumise discute également avec les communistes et le NPA réunion demain avec le parti socialiste. Côté Rassemblement National, Marine Le Pen se représente dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, mais son parti refuse toujours tout rapprochement avec Reconquête et Éric Zemmour. Dans deux jours, tous les ministres, ministres délégués et secrétaires d'État sont convoqués pour un conseil des ministres à l'Élysée. Il s'agirait donc du dernier sous le gouvernement Castex avant un très probable remaniement. Et justement Emmanuel Macron est de retour à l'Élysée après un court séjour à la Lanterne à Versailles. Il réfléchit à son gouvernement, le président qui souhaite un casting resserré avec une douzaine de ministres seulement. En déplacement à Moscou, le chef des Nations Unies, Antonio Guterres, plaise pour un cessez-le-feu en Ukraine dans les plus brefs délais. Il faut par la même occasion créer des conditions de dialogue efficaces entre les deux pays. Et pendant ce temps, en Allemagne, 40 pays sont réunis sur une base militaire à l'initiative des états unis Au menu, le renforcement de la défense de l'Ukraine dans la guerre qui l'oppose à la Russie. Enfin, le mariage entre Twitter et Elon Musk est acté. Coup de la cérémonie, 44 milliards de dollars. Le Conseil de L'administration du réseau social a accepté l'offre du patron de Tesla une fois la transaction effectuée. Twitter deviendra donc une société privée. Guillaume Buand, merci Guillaume, on vous retrouve à 13h. A tout à l'heure. tout à l'heure. Informez-vous et réagissez à l'actualité avec Romain des Arbres. Appelez dès maintenant Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute. 12h32, la bataille des législatives. On en parle avec vous au 3921 et également avec Sylvain Maillard, député LREM de Paris et Hugo Bernalicis, député La France Insoumise du Nord. Et on est en direct avec Kerima. Bonjour Kérima, rebonjour. Bonjour, Merci hein. d'avoir attendu euh, la, la publicité et le, et le petit flash. Qu'est-ce que vous en pensez vous euh, vous, euh, vous avez voté Macron au second tour oui, moi j'ai voté Macron au second tour, euh, pas par choix, hein. euh, faut être honnête, hein. j'ai voté Macron euh, au second tour parce qu'il était hors de question que le Front National prenne les rênes de notre pays. Après avoir donc, voté pour voté... qui au premier Alors pour le premier tour, je vais être très honnête avec vous, oui. j'ai voté blanc. D'accord, bon. Et, euh, et au deuxième, euh, Emmanuel Macron, euh, donc en réaction, parce que vous ne vouliez pas Marine Le Pen non, je ne voulais pas Marine Le Pen au second mmh. tour. Alors, sûr. la cohabitation, qu'est-ce que vous en dites Vous seriez pour ou contre bah, La cohabitation, on a toujours vu ça. Dans notre pays, la cohabitation, il y a déjà eu, donc c'est ce n'est pas, pas une fin en soi. Le problème, c'est la cohabitation avec qui Si c'est avec Marine Le Pen ou avec Mélenchon, ça va être ingérable. Ah, pourquoi Ça va être ingérable pour le, pour le pays, c'est plutôt ça. Parce que je, je ne pense pas que ce sera une cohabitation euh, apaisée. Et à mon avis, ça va être une cohabitation de crise, que ce soit avec Marine Le Pen mmh. et, et Mélenchon. Et je pense qu'on se, on se dirige tout droit vers cette cohabitation-là. Ah bon Qu'est-ce qui vous que fait les... dire ça parce que dans les territoires, euh, la République En Marche, malgré ce qu'ils peuvent dire, hein, mais la République En Marche euh, euh, n'est pas, euh, pas dans les, dans les territoires. C'est plutôt bon, c'est un petit parti. C'est les centres-villes, c'est ce que vous dites. Voilà, C'est mmh. un parti bon. qui vient d'être créé, donc mmh. il n'a pas d'ancrage, euh, à proprement dit, dans les, dans, dans, dans les territoires. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est que je me dis, euh, on se dirige vers une cohabitation, euh, à moins d'un miracle, mais là, mais la, mais la cohabitation avec qui Avec bon. euh, Le Pen ouais, ou Mélenchon ça. Euh, Hugo, ouais. Hugo Bernalicis, vous, vous écoutez Hugo Bernalicis, euh, vous entendez carrément Elle n'est pas rassurée par Jean-Luc Mélenchon, pas plus par Marine Le Pen, mais, mais elle n'est pas rassurée par Jean-Luc Mélenchon. Elle dit ça va être le foutoir, en clair. Bah, Ce pas gérable. Alors, mais, mais en fait, institutionnellement, les choses sont très claires. Le gouvernement gouverne, le président préside. Et donc, quand il y a une cohabitation, c'est le gouvernement qui gouverne, comme l'a mmh. fait Lionel Jospin à l'époque. Alors, c'est sûr que Jacques Chirac, il n'était pas très enthousiaste vis-à-vis euh, -vis des mesures qui étaient prises, mais ça n'a pas empêché Lionel Jospin. De faire le quinquennat euh, le plus progressiste euh, socialement euh, qu'on ait connu euh, sur les 30 dernières années. Donc euh, voilà, les comptes sociaux étaient dans le vert, euh, le taux de chômage était extrêmement bas, euh, tout n'a pas été mmh. bien réussi euh, sous, sous le gouvernement de Lionel Jospin, mais en tout cas c'est allé dans le bon sens et c'était euh, positif. Donc c'est faisable, c'est possible. Ce qui est drôle, c'est que ça fait 20 ans qu'on a oublié ce que c'était finalement une cohabitation. Tout le monde, euh, depuis qu'il y a l'alignement des calendriers électoraux, présidentiels et législatifs, se dit mais qu'est-ce que ça va être Ça va être n'importe quoi. La question qu'on veut, c'est est-ce qu'on veut Mélenchon Premier ministre pour le blocage des prix. Est-ce qu'on veut Mélenchon Premier ministre pour la garantie d'autonomie pour les jeunes de 1063 mmh. euros Est-ce qu'on veut Mélenchon Premier ministre pour entamer la bifurcation écologique qui est nécessaire Est-ce qu'on veut Mélenchon Premier ministre pour faire la retraite à 60 ans C'est ça la question qui est posée, c'est celle du fond, celle du programme. Et là-dessus, je le redis, toutes nos mesures programmatiques, l'essentiel, on avait fait un sondage, souvenez-vous, l'été dernier, oui. il y a un an de ça, un, un peu moins d'un an, toutes nos mesures sont plébiscitées à plus de 50% d'opinions favorables, et ça va même jusqu'à 60-70%, notamment pour le blocage des prix. Bon, ben faisons-le. Faisons-le, traduisons-le politiquement. Oui, c'est faisable et oui, c'est souhaitable. Beaucoup de réactions, notamment celle de Camille sur Facebook. Il faudrait simplement remettre les législatives vers la mi-mandat euh, du mandat présidentiel pour favoriser le contre-pouvoir. Bon, ça c'est une proposition de Camille sur, sur Facebook. Euh, Sylvain Maillard. Kirima, nous, je ne sais pas si Kirima est encore en direct avec nous, mais bon, elle est là. Euh, oui, vous êtes là. Vous avez entendu la, la réponse du gubernalysis. Euh, il y en avait également pour vous, Sylvain Maillard. Euh, elle dit, euh, en clair, les LREM sont un peu hors sol. C'est ce que disait Jean-François Copé, d'ailleurs, dans le son qu'on a écouté. Certains disent euh, des mobile même. Bon, certains, certains le disent. Euh, Jean-François Copé dit, dit ce matin, il y a dans le macronisme une vision fraîche et printanière qui fait qu'on ne veut pas voir ce qui se fait au-delà du périphérique. C'est ce qu'il a dit chez Sonia Mabrouk, vous l'avez entendu comme moi, dans le, dans, soit ce matin, soit en tout cas dans, dans Europe Midi. En clair, il, il dit que vous êtes hors sol. Et c'est ce que dit Kérima un peu. Hein. Oui, alors après, il y a, a l'image... En plus, je, je le prends tout à fait pour moi, puisque euh, je suis député de Paris, donc euh, et, euh, avoir l'image d'être en dehors, de ne de, de, de pas voir là, ce qui se passe au-delà euh, du périphérique, à l'intérieur pour... du périphérique. Vous savez quoi, oui. moi je suis, je, suis un, je suis un homme qui, a fait de la, qui fait de la politique depuis, euh, qui a été maire adjoint, qui est devenu euh, député euh, euh, en 2017, qui continue mon activité professionnelle, que j'ai toujours travaillé avant, je, je dirige une entreprise, je continuerai après. Je pense euh, cette gestion des, des politiques qui ont fait ça toute leur vie. Mmh. et qui donne des leçons à qui est hors sol ou qui n'est pas, c'est quelque chose qui m'est profondément insupportable. Mmh. Profondément insupportable. Je crois qu'en 2017, les Français ont justement choisi, pour un vrai coup de balai, de tous les professionnels de la politique qui ne vivaient que de ça, de mandat après-mandat, pour justement avoir des gens de la société civile. Alors, on peut dire, bah oui, ils ont moins d'ancrage. Mais c'est vrai parce que, euh, historiquement, on a moins d'ancrage, évidemment, quand vous étiez euh, aide-soignante, quand vous étiez euh, médecin, quand vous étiez euh, chef d'entreprise, quand vous étiez... Ah, aide-soignante, euh, il n'y en a qu'une seule à l'Assemblée et, quand et de la, et la France quand... Insoumise. Non, hein. non, on en a beaucoup, nous, parmi, parmi, parmi nous, nos, dé, nos ah, députés. il n'y en a qu'une de députés soignante Caroline Non, on, on en a plusieurs. Et, et, et donc, <rire> euh, non, bah, non, mais disons les choses. On mais a mais une est vraie diversité de profils. Donc, ce que dit Kerima est en partie vrai, puisque, effectivement, l'immense majorité des députés, que nous avons à l'heure actuelle, n'ont pas 30 ans de mandat politique, ont eu un métier avant et auront un métier après, et moi je trouve ça bien, c'est une, une revendication, on a féminisé largement, notre groupe c'est un groupe quasiment paritaire, autant d'hommes que de femmes, moi j'en suis très fier, et donc si elle, si elle peut estimer qu'on est hors sol, et eh bien pour moi, au contraire, on est dans la société, dans les difficultés de la société, dans les, dans les interstices de la société, mmh. avec la connaissance de la société, ça me paraît... — Extrêmement important. Et puis je voudrais juste revenir sur le, le thème euh, qui est euh, sur la cohabitation. — Oui. — Bon, attendez, euh, un projet politique qui vient d'être tranché avec Emmanuel Macron, qui est en tête au premier tour, avec une progression de voix euh, forte entre 2017 et 2022, en tête au second tour, largement... Euh, imaginez qu'on va aller rechercher les projets politiques qui sont respectables, mais qui sont complètement différents, euh, euh, par exemple de l'extrême gauche, euh, pour euh, un, un, un troisième tour. Bah, non, mais honnêtement, c est, c est, c est, je crois que les Français, ce qu'ils veulent, c'est un rassemblement, c'est qu'on prenne en compte, euh, et ça je le redis... L'urgence climatique, et là on va être d'accord, on n'a pas les mêmes ah bah méthodes sûr, avec Urbain et ici On n'a pas les mêmes d'accords. deux fois condamné. pour la justice, vous savez, bravo la, la, la, la Beau mandat, beau France, Le, le savait, retard qu'on a pris, bien, franchement, on ne bien que Ça, c'est sûr. C'est 2015-2018, nous n'étions pas pour une partie au mandat. Mais juste, ah pour dire une chose très claire. On a, on, a gros ch on a une grosse différence entre la France insoumise et nous. Ça sûr. Ils sont pour une décroissance écologique. Ils veulent une décroissance. On a connu que c'est la décroissance. Ça s'appelle des choses qui vont croître choses qui vont décroître. Nous, on est pour la croissance, une croissance verte. C'est deux ouais. différences fondamentales et ces deux visions de la société. Et donc, je crois que les Français ont choisi au premier tour et au second tour. Ils ont rien choisi du tout. Mais on va leur expliquer à nouveau, c'est pas la même chose, c'est pas la même société, c'est pas des, c'est pas une, ah bah une vision. C'est sûr c'est une société euh, euh, pour les plus riches. Ah, ça, le ruissellement d'en voilà, bas. Autre vers chose. Autre, ça rassemblement, il hein. y a euh, la société des, des euh, une, une vraie une vraie différence entre mmh. nous, c'est que nous, on veut rassembler l'ensemble des Français, l'ensemble, sont français. Euh, à la gauche comme à l'extrême gauche et à l'extrême droite, ah, je pensais la même chose. que vous vouliez emmerder français N et les mauvais français. – Nathalie nous appelle. Nathalie nous appelle de Marseille, suivre, 56 ans. Bonjour Nathalie, vous travaillez dans Bonjour. une entreprise d'énergie. Euh, vous êtes socialiste à la base. Là, j'ai voté deux fois blanc. Bon, euh, tout le monde en parle, mais oui, il faut euh, euh, aller avec Mélenchon, c'est ça Vous allez voter Mélenchon en législative Oui. Tout à fait, je vais voter bon. Mélenchon en législative et je suis pour la actuellement, vu comme les élections se sont passées, je suis pour la cohabitation. Euh, je trouve que les, beaucoup de, de partis politiques ne sont pas représentés. Donc la proportionnelle devait Monsieur Macron en 2017 en avait parlé et puis il ne l'a pas fait. Donc je ne suis pas sûr qu'il le fasse dans l'avenir. Et donc oui, je suis actuellement pour la cohabitation parce que ce que je viens d'entendre là, de, de, de, de Monsieur, là qui est de l'ARN, euh, Sylvain Maillard, oui, député de voilà, Paris, on, ouais. va, on, on, va re, on va regrouper tout le monde. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'effectivement, M. Macron a quand même été élu au second tour par une grande partie de personnes de gauche. Donc là, quand tout ce que j'entends ça, je veux dire, ça me fait encore plus envie de voter pour M. Mélenchon, même si je ne partage pas, loin de là, toutes ces idées. Mmh. Voilà. Mais là je me dis il faut maintenant ça ne peut plus durer ça parce que les gens euh, vont se retrouver de plus en plus en colère. Quand vous avez quand même des partis qui font comme madame Le Pen, je je suis pas du tout pour madame Le Pen mais même monsieur Mélenchon qui font 21% et qui risquent de ne pas être représentés à l'Assemblée nationale ou très peu. Et que vous voyez que maintenant, on commence à vous dire « Ah oui, mais on veut, on veut regrouper tous les Français, mais surtout, on ne veut pas prendre euh, ce, que, ce que certains partis ont proposé ». Oui, l'écologie, c'est tellement facile de le prendre. Effectivement, M. Mélenchon a parlé de Vous voulez des mesures sociales concrètes, c'est ce que vous nous dites oui, tout à fait. Non. Et puis surtout, euh, avoir une, une vue d'ensemble pour le futur. Hein, parce que pour faire des petites mesurettes par rapport à l'énergie, là, je pourrais en parler largement, c'est mon métier, euh, ça, ça marche pas. On peut dire tout ce qu'on veut, j'ai 56 ans, je ne l'ai pas connu. Mais le général de Gaulle avait au moins une vue d'ensemble pour la France sur la question de l'énergie. C'est lui qui a tout fait. Je... Et là, qu'est-ce qu'on fait On donne des chèques, on fait si un jour on dit qu'on qu est pour le, le, le, le nucléaire, on dit un jour qu'on est pour si, pour la. Donc, bon. ça, comme ça, on ne mmh. peut pas diriger la France comme ça. Ouais. Merci beaucoup, Nathalie, de nous avoir appelé de Marseille. Merci beaucoup. Euh, bonjour à, au, à tous les, les Marseillais, bien sûr. 12h42, Sylvain Maillard ouais, je répond à Nathalie dans quelques instants. A tout de suite. Europe Midi. Romain des Europe Midi, on était avec Nathalie de Marseille qui dit en clair, Emmanuel Macron a été élu avec des voix de gauche. Alors j'aimerais euh, qu'il penche un petit peu à gauche. Et puis elle, cette dame, Nathalie, euh, qui nous a appelé de, de Marseille, disait, je vais voter Mélenchon aux législatives. Sylvain Maillard, vous lui répondez Oui, je, je voulais, bonjour Nathalie, je voulais vous répondre sur deux points. D'abord, vous avez raison, une partie des électeurs de gauche ont voté Emmanuel Macron et on les en remercie parce que je crois qu'il y avait un barrage à faire avec l'extrême droite. Ça c'est tout à fait euh, véridique. Vous avez parlé euh, euh, aussi euh, en disant que vous, étiez vous aviez voté blanc au premier tour, Bon, euh, vous, vous étiez euh, socialiste de, de, de, de culture, de, oui. de, de, de, de coloration politique. Pour moi, euh, les socialistes, et je suis euh, parisien, quand euh, notre, la candidate socialiste Anne Hidalgo a fait quand même un réquisitoire extrêmement dur euh, contre Jean-Luc Mélenchon pendant toute... Euh, la, la campagne électorale, ça, ça, hein. ça me semble... Non mais je ne veux pas juger, je, je constate, c'est tout. Hein. Et, et, et je, je suis un peu surpris qu'on puisse être, ne pas être un peu réceptif aux arguments qui me semblent réalistes de ce qu'a dit Anne Hidalgo. Je voulais juste faire ce point-là. Sur l'énergie, je crois que c'est un, un débat important que vous avez noté, euh, Nathalie. Euh, le, le, le candidat est maintenant président de la République re, réélu. Il a été très clair dessus. Nous, ce que l'on veut, c'est des EPR euh, supplémentaires. Ils seront mis en place avant 2037. Ah, et ben d'ici oui. là, c'est le temps de fabrication. C'est comme si ça la Si ça marche. Et, et évidemment, euh, euh, c'est maintenant, c'est un temps industriel important euh, de, oui, de, de mise en place. Si ça marche, c'est bien ce et que, je puis, que je dis. Évidemment, pas, hein. euh, on veut euh, multiplier par 10 la puissance solaire parce que nous pensons que les énergies, euh, les énergies euh, vertes sont les énergies qui sont le plus facilement et le plus rapidement déployables. Mmh. Et ce sont. Euh, en, euh, en accord avec, euh, entre guillemets, l'accord de Paris, donc ça nous semble bien, et, et le parc éolien, le parc en mer, où on veut euh, avoir 50 grands parcs éoliens euh, d'ici euh, entre 2040 et 2050, et donc il faut euh, et accélérer. On a entendu le message, entre autres d'une partie de la population et entre autres euh, des de électeurs de gauche en, en disant il nous faut plus, on parle de l'énergie, il Mais nous je, faut euh, plus d'énergie verte et il nous faut accélérer dessus. Voilà, Sylvain Maillard vous a répondu. Merci beaucoup Nathalie d'avoir été en direct avec nous depuis Marseille. Parmi les gros sujets de discorde merci. merci beaucoup, à bientôt. Parmi les gros sujets de discorde il y a la réforme des retraites. Retraite à 65 ans ou retraite à 60 ans. Projet d'Emmanuel Macron ou projet de Jean-Luc Mélenchon. Là, je ne vais pas réussir à vous mettre d'accord d'ici à 13h. Les Français euh, sont d'accord avec nous, majoritairement. Hein. Ah bon bah oui, dans les sondages d'opinion, plus de 60% des Français sont pour la retraite à 60 ans. Oui. Mais bah euh... oui, bah vous dites oui. Bah donc, ce serait bien que Mélenchon soit le Premier ministre pour faire ce que veulent 60% vous des Français. Comment Plutôt qu'on a un, un, un Emmanuel Macron qui, à nouveau, dirige contre le peuple pendant 5 ans. Enfin, voilà. Je sais que les, les macronistes aiment bien souvent la rhétorique d'équilibre. Si on veut quelque chose d'équilibré, voilà. Bah, Macron, Emmanuel vous Macron a gagné l'élection présidentielle, il aime ans. bien faire le monarque euh, républicain qui fasse ça, et laissons aux gens sérieux mmh. des propositions démirant, ambitieuses et progressistes, Gouverner le pays. Mais Vous, vous l'avez calculé comment me la retraite à 60 ans Pourquoi pas 59 Pourquoi pas 58 bah, C'est vrai, vous avez raison. 61. Euh, bah, vous, non, mais vous avez raison. Plus, euh, sérieusement, plus sérieusement. Mais suis Comme... sérieux Comment, comment est-ce que vous la financez Parce que c'est la seule question. En bah déjà, le, le, le comité d'orientation des, des retraites explique qu'il n'y a pas de problème de financement des retraites avant 70 ans. Non, okay pas vrai. si Si, si, si. si. Il y a suffisamment de réserves ici ou là pour que ce soit le cas. On peut faire une mesure immédiate. On peut utiliser les réserves. Bah en partie, on peut faire une mesure immédiate mmh. pour faire rentrer de l'argent supplémentaire dans les caisses de la sécurité sociale pour payer les retraites. Comment on fait On paye les femmes au même niveau que les hommes. Et à l'instant T, vous avez même une caisse de retraite qui est excédentaire dans le pays. Mais ça, ça ne marche pas sur la durée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche sur la durée Il faut créer de l'emploi. Comment on fait pour créer de l'emploi Comment on fait On relance les services publics on fait un plan de relance de 200 milliards d'euros dans la bifurcation écologique pour mettre les éoliennes offshore et qu'elles soient fabriquées en France avec des productions françaises on fait en sorte que les panneaux solaires dont vous parlez ils soient aussi fabriqués en France et qu'ils soient français tout ça pour créer de l'activité économique parce que quand vous créez de Le l'emploi qu'est-ce qui se passe eh ben vous, vous mettez des cotisations avec supplémentaires des taux d'intérêt qui sont en train d'augmenter enfin, euh... de, de quoi vous me parlez je vous parle des taux d'intérêt des oui, emprunts de la France oui les taux d'intérêt des emprunts de la France oui oui, ouais, oui, ouais, oui à 10 ans oui, oui. Mais mais c'est pas grand-chose les taux d'intérêt aujourd'hui ah des bon emprunts de la... bah non c'est pas grand-chose et il vaut mieux investir D'ailleurs vous n'aviez pas été aussi dur que ça avec Emmanuel Macron pendant le Covid quand il a euh, lâché euh, les, les, les mannes financières pour socialiser la totalité de l'économie et qui fait qu'à la fin vous avez 70 milliards de dividendes pour le 4 40 parce que je vais vous boucler mon équation. À la fin, comment je fais, effectivement, pour éviter qu'il y ait trop de dettes Eh bien, on va prendre à ceux qui accumulent le plus. Ceux qui ont profité de la crise et qui continuent de profiter. Oui, ceux-là, ils vont devoir contribuer à l'effort collectif. Sylvain Maillard, vous avez la, la solution, là, pour aller à la retraite à 60 ans. Non, mais euh, on, peut, on, peut être, on peut être démago, j'entends. c'est pas démago En disant, il y a qu'à Faucon, 60 ans, il 58, euh, pourquoi pas 45 Moi, je crois qu'il qu faut un équilibre. On a aussi d'autres services dont on n'a pas parlé. Il va falloir aussi financer l'autonomie. Et Dieu sait que c'est malheureusement euh, dans l'actualité, il va falloir qu'on finance rien beaucoup fait. mieux. Non, il va falloir qu'on finance va beaucoup falloir. mieux. 2 milliards, on a François Ruffin a fait branche. un magnifique femme, on a, un, on a, on a, film a, « femmes » sur financé, le sujet. 700 on, euros par mois, on a mis, ces gens on sont payés. Des femmes, essentiellement. Ouais, – On parle de choses différentes. Vous non, parlez on parle des de gens qui travaillent dans l'autonomie, oui, oui. sur lesquels on a, je crois, largement révalué. Et qu'il faut le faire plus. Et à côté de ça, les personnes âgées, on a eu tout à l'heure, c'est André, euh, qui doivent vivre et aller en EHPAD. De... Corian et tout ça. Laissez-moi, laissez-moi développer. Bah développer si J'enrage parce qu'à la fin c'est des, des situations humaines qui sont terribles. Ceux qui travaillent dans un et c'est une, une personne qui va rentrer en EHPAD, c'est pas une situation humaine. Elle a les moyens de financer son EHPAD, c'est pas une -ce situation humaine. Bien sûr que si. Bon, alors on va on va finir le propos. Comment on fait pour financer que l'ensemble des personnes qui puissent avoir d'abord être plus longtemps chez eux. Et comment on va faire pour financer les EHPAD On sait bien que c'est un, un des une des grandes difficultés en France et une des grandes inquiétudes, comment vais-je faire pour financer mon grand âge Et donc on a créé la cinquième branche, qu'on a déjà dotée, mais il va falloir la doter beaucoup ouais. plus. Et entre autres, le fait de travailler plus longtemps va nous permettre de financer cette politique du grand âge. Et je crois que c'est une justice sociale. Ouais, de et, de oui. et oui, oui. oui, oui c'est une grande différence de que nous on pouvez faire plus vite. On a une, ça votre entre, politique. Une, une grande différence entre vous et nous. C'est que euh, nous, on, on veut financer les choses. Sinon, ça ne tient pas. Ouais, quand ouais. On vous parlait tout à l'heure de faire tôt, cracher des, du sang des aux gens hein, jusqu'au bout, qui triment jusqu'à mais, la mais fin. Quoi. Mais, mais, mais, mais d'abord, arrêtez tout mais le mais monde. Mais si, c'est ça la vérité. Mais, mais est-ce que vous, quand vous travaillez, vous Vous, vous, vous voulez un serveur du de sang. 65 ans au resto C'est ça mais que vous voulez Qui viennent vous servir vous savez nous nous on a travaillé depuis 5 ça, ans justement vous, de faire vous verriez, de faire en sorte mais, mes parents ont travaillé jusqu'à plus de 65 ans et probablement peut-être ah. les vôtres aussi et Ah et, et, bah non et, parce que le, mon père moi il a commencé à travailler à 14 ans ben, et il est parti après ah, 60 ans donc, et, et, et je trouve ça donc, injuste donc sur la pénibilité et, et là je, je suis tout système. à fait d'accord avec vous non c'est pas votre système si, si, si, c'est le système à tiens de François Hollande c'est celui que vous défendez le système des socialistes de cotisation en permanence de faire en sorte il faut que ce soit équilibré qu'une jeunesse notre jeunesse qui, qui n'y croit plus en fait. La réalité, c'est que notre Dess, elle ne croit plus au fait qu'elle aura une, une, une retraite payée. Elle est persuadée qu'elle qu n'aura pas de retraite. Donc comme elle est persuadée qu'il n'y a pas de retraite, au fond, il y a une sorte... D'ailleurs, l'auto-entrepreneuriat qui se développe massivement, il tient ça en disant, moi je veux l'argent tout de suite parce qu'au fond, est-ce que j'aurai mmh. des retraites plus tard ?» C'est quoi le salaire moyen d'un auto-entrepreneur il, il est essentiel. Il n'y a, a pas de salaire. un auto-entrepreneur, il n'y a pas de salaire. Alors, c'est quoi sa rémunération moyenne C'est ça, c'est ça dépend de l'auto-entrepreneuriat. Oui. Vous savez, les auto-entrepreneurs qui gagnent euh, 10 000, 15 000, 20 000, ouais. 000 euros et par mois. Et ceux qui sont sur un vélo Et ceux qui sont, sur... ceux Mais... qui sont dans un ah, vélo Vous savez quoi un... Moi, suis... moi là-dessus, je suis totalement contre ce système. L'ubérisation, ah je suis totalement oh contre. Et ah, bah, les vous êtes porté le porté... bon président de la République Regard... Regardez les... auriez dû Mais voter Mais après, une partie de la société le souhaite, largement. On n'est pas, euh, oh là là on pas là là contre. D'ailleurs, vous utilisez euh, les uns et les autres, euh, largement, euh, les services, ces types de services. Arrêtons là-dessus de, de faire croire qu'on qu a une baguette magique, mmh. il faut que les avancées sociales, et j'entends les avancées sociales, elles soient financées. Nous ce qu'on propose c'est qu'on travaille plus longtemps ah, pour avoir des les cotisations riches, hein. mieux payées, pour avoir des retraites ah, aussi non. minimum à 1100 mmh. euros, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. On augmenter celle des agriculteurs ans, à 1000 euros, qu'on puisse, et, et d'avoir un niveau mmh. de cotisation qui puisse... Et dernière chose, je voudrais juste oui, terminer dessus, oui, oui. c'est important je crois pour, pour nos retraités. On a une inflation très importante, à l'heure actuelle, on passe à 4%, mmh. on, sort on, on rentre dans un système d'inflation qu'on espère euh, euh, non pérenne. Mais en attendant, au 1er juillet, on s'est engagé, le président de la République s'est engagé, qu'il y ait une revalorisation pardon, des retraites, euh, euh, donc de euh, de plus de, probablement autour de 4%, on aura le chiffre exact qui va permettre de financer cette hausse de, mmh. de, de l'inflation. Je crois que c'est une, une nouvelle ah, okay, importante pour les, pour les retraités, ouais. normalement c'est une fois par an, on va l'accélérer au 1er juillet. Car vous l'avez la déjà fait 70 les début de Ça représente donc... 70, euros, 70 euros pour une retraite à 1500 mesure, euros. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs, le SMIC Pardon. à 1400 euros quand vous passez le SMIC à 1400 euros, mécaniquement, vous augmentez le montant des cotisations sociales qui sont versées par l'ensemble des travailleurs. Bah non, parce qu'en fait, il y a, tellement, que y, a, si. y a très peu de cotisations au niveau du SMIC. Ah, ça va être très mais bien. parce que vous avez mis plein de, de niches de niche fiscales à ce sujet-là. Mais qui vous dit qu'on va maintenir toutes ces niches C'est euh, une, une différence génération. entre vous et nous. Mais bien sûr, on les maintiendra pour les petites et moyennes entreprises, parce qu'effectivement, ça va être compliqué sinon pour elles, mais pour les très grandes qui font des super profits, eh ben il faut payer les gens, et payer les gens notamment en cotisation sociale, c'est aussi du salaire, c'est du salaire différé, c'est ce qui leur est dû, et c'est ce qui permet de financer les retraites. C'est par vos politiques en faveur des plus riches de ce pays, et des très grandes entreprises et des super profits, qui ruinent les comptes de la sécurité sociale. Donc oui, nous voulons faire le contraire, et à ce prix-là, à ce prix du partage de la richesse, oui, la retraite à 60 ans est largement, vous largement chiffré, là, ce que vous venez finançable. Est -dire que vous, est une oui, oui, oui. grande entreprise, c'est combien de, combien, de, combien de salariés Mais Tout est est chiffré, quoi on a fait une émission de plus de 4h30, je vous invite à la regarder sur Youtube si ça vous intéresse, elle est encore disponible en ligne, et on a tout un tas de documents qui ont été faits, d'ailleurs pendant la réforme des retraites, on a fait un beau document d'une quarantaine de pages qui explique comment on fait la retraite à 60 ans, comment on fait rentrer les cotisations, à quel montant, et comment tout ça s'équilibre, y compris dans la durée. – La bataille no. des législatives, notamment sur les retraites. Sylvain si le Maillard, un mot de fin ?– Non, mais il faut garder la compétitivité française. Ouais. Y a pas, y a, on n'est pas dans un îlot. Euh, je sais bien que maintenant, ils veulent sortir de l'Europe. On a euh, euh, bon. M. Bompard qui annonce qu'on on, choisira en fonction de ce qui va bien en, ou ce qui va pas mal en Europe. Donc on sort, euh, comme nous a dit Marine Le Pen, au, au fond, on sort de l'Europe. Je pense qu'à un moment, il y a une réalité ouais, et une concurrence de internationale. – On va parler de et, pas et On pas être les meilleurs et les empêchent de faire des politiques sociales. – Et faire, en, so va, faire en sorte que chacun ait un emploi. – On est à 1,4 et on veut le plein emploi à, à la fin de ce Sylvain mandat. – hein. député bah on, a, LRM, on a les résultats, nous. Hein. – Et Hugo, avec on a les résultats. – le Premier ministre, on peut atteindre le plein emploi. – Député, la France insoumise du Nord. Merci beaucoup à tous les deux.